C'est bon, on peut clore et finir la première vidéo. Alors, vous n'êtes pas obligé de l'avoir vue et de la regarder, hein, surtout si vous n'avez pas le temps pour comprendre cette vidéo-là, parce que euh, celle-ci est plus concrète. On va voir des exemples pratiques, en fait, euh, des sociétés qui existent déjà et qui font que la blockchain est toujours plus présente dans nos vies. Alors, je fais juste une petite parenthèse ici. Je voulais vous remercier. Vous êtes de plus en plus nombreux à regarder cette chaîne et euh, potentiellement à vous intéresser à la blockchain. Et donc, euh, bien sûr, je suis ravie et en passage, je suis quand même terrifiée. Mais bon, on, je pense qu'on sent pas les steaks de mon ressenti. Et donc, on va pouvoir attaquer enfin et clore cette vidéo alors, pour aborder le sujet de la blockchain, en fait, on pourrait simplement partir avec des thématiques. Parce que, bien sûr, le secteur le plus touché par la blockchain, forcément, c'est la finance, dans la mesure où le Bitcoin, c'était un moyen de paiement. Donc, forcément, c'est la finance qui a été le plus touchée. Et, euh, mais par contre, je ne vais pas trop vous en parler dans cette vidéo-là, pour la simple et bonne raison que, de toute manière, j'en ai beaucoup, beaucoup parlé, hein, de ce qu'on appelle la finance décentralisée. Et tout simplement parce que c'est ce qu'on connaît le plus. Et euh, la majorité des applications que vous voyez font partie de la finance décentralisée. Alors c'est pourquoi je vais pas trop en parler ici, mais je réserve quand même une grande vidéo sur le sujet, sur le sujet de la DeFi, parce qu'il y a vraiment plein de choses à dire. Parce que bien sûr, il y a plein de choses à dire, et des applications énormes, mais j'en ai déjà beaucoup beaucoup parlé dans mes précédentes vidéos. Donc plutôt aujourd'hui, je me suis dit qu'on allait voir par secteur et ça m'a même donné envie de faire des vidéos euh, par thème en fait. Par exemple, la blockchain dans le gaming, la blockchain dans le secteur médical, la blockchain dans l'écologie, enfin faire des vidéos comme ça, thématiques. Donc, voilà, ça m'a donné envie de faire ça et donc là aujourd'hui, c'est plutôt une mise en bouche c'est simplement vous présenter de loin et rapidement vous montrer des projets qui existent déjà et, euh, et voir comment certains secteurs sont plus ou moins impactés par la blockchain pour notre plus grand bonheur surtout donc voilà on peut commencer alors non euh, c'est pas un body Mary j'aimerais bien mais euh, non c'est un caspacho c'est un jus que j'adore que je vous recommande en cette période d'hiver, d'hivernage et du confinement. Alors je me suis dit que l'exemple le plus pertinent pour commencer ce serait de parler du médical. Alors il y a plein plein plein de projets qui travaillent sur le médical et il y a beaucoup de gouvernements aussi qui s'y intéressent franchement parce que pour le coup ça peut vraiment améliorer toute la gestion administrative de nos hôpitaux et ça dans le monde entier. Par exemple l'Estonie, est un pays qui est à fond dans le digital qui est tellement en avance ou qu'on devrait vraiment copier pour pas mal de choses et eh bien bien sûr c'est l'un des premiers qui a fait des grands tests à échelle nationale et l'idée principale si vous voulez c'est de mettre dans la blockchain tous les dossiers médicaux des patients. Alors bien sûr les problèmes de confidentialité restent les mêmes qu'aujourd'hui mais qu'est ce que ça veut dire Ça veut dire que n'importe quel médecin dans le monde entier pourrait selon l'accord du patient consulter en fait tout l'historique et le passif du patient. Ça veut dire que si quelqu'un tombe malade au fin fond du Pérou et qu'il doit être soigné d'urgence et eh bien les médecins pourront accéder directement à son dossier, pas la peine d'appeler l'hôpital du Pérou, de vérifier d'avoir accès au médecin. Non, c'est-à-dire que là, sur la blockchain, il aurait accès à toutes les informations essentielles pour le médecin, et tout serait noté, et donc tout serait noté sur la blockchain de façon chronologique. Il saurait exactement quel médicament euh, lui a été prescrit, ce qu'il a pris, ce qu'il a fait. Meet three Estonian e-citizens: Lee, Martin, and their son Hugo. Last year, Martin had a traffic accident. Nothing too serious but as a result of the collision, he hit his head that caused a small bleeding. This is usually harmless. The dispatcher of the emergency service who has to stay in touch with the caller and the ambulance crew can use Martin's personal ID code to query the health information system for his medical records. The system will automatically fill in a form and provide the medical data about Martin to the ambulance car that is rushing to the scene. Martin has hemophilia, which means that his blood does not clot. This information allows for the right decisions to be made quickly on the spot. On their way to the hospital, the ambulance crew assesses Martin's condition and forwards this to the health information system, through which the doctors can automatically access Martin's medical records, including the results of his most recent tests and e-consultations with the family physician and medical specialists. This allows the hospital to make any preparations necessary and quickly come to the aid of the patient. Eh bien, vous pouvez, par exemple, avec cet exemple, imaginer à quel point euh, l'administration des hôpitaux peut être résolue, en tous les cas améliorée, comment, euh, finalement, ça peut sauver des tas de vies hein, dans le secteur médical avec euh, ça, et comment, en fait, on pourrait, grâce à cette technologie-là, en fait, relier tous les hôpitaux du monde de façon simple et euh, logique, et puis surtout pratique. Donc voilà, ça, c'est un des exemples. Il y, y a un autre domaine dans lequel la blockchain se penche beaucoup, c'est le domaine de la pharmacie et de la pharmacopée en général. Alors, je sais que nous, en, alors en Europe, nous, on n'a pas trop ce problème-là, mais il faut savoir que dans le reste du monde, il y a beaucoup, beaucoup de problèmes liés à la contrefaçon des médicaments. Bien sûr, ça peut être mortel, encore une fois. Qu'est-ce qu'elle nous permet de faire la blockchain, par exemple Eh bien, elle nous permet de tracer les ingrédients du produit et de voir, par exemple, si le médicament, il est bien sorti d'un laboratoire agrémenté. Ça pourrait sauver des tas de vies et surtout, ce serait très pratique à mettre en place. Alors il y a pas mal de projets qui travaillent là-dessus, je, je peux vous citer par exemple Pharma Trust, qui est l'une des plus avancées sur le sujet elle a déjà signé pas mal de, de conventions avec des laboratoires et des pharmacies et ça c'est génial pour le consommateur et l'utilisateur qu'on est, c'est-à-dire que là il suffirait simplement de rentrer le numéro du médicament pour avoir accès à euh, l'historique sur la blockchain et voir si ce médicament est euh, fiable ou pas par exemple, ça c'est un des exemples Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre euh, Alors des exemples comme ça, il y en a plein, enfin il y a plein d'entreprises qui bossent sur le sujet. Et il n'y a pas que le secteur médical ou la pharmacie qui sont, euh, qui sont intéressés par la blockchain. Il y en a un à côté de la finance qui est peut-être celui qui s'intéresse le plus et à raison, c'est celui de l'assurance. Alors là encore, en fait, à chaque fois qu'on qu mettra un secteur dans la blockchain, en gros, euh, on mettra le mot décentralisé. Par exemple, dans l'assurance décentralisée, il y a plein, plein, plein de projets qui bossent là-dessus. Et heureusement, parce qu'en effet, il y a plein de choses à faire. Alors en plus, c'est une relation double, c'est-à-dire... Autant la blockchain a besoin de l'assurance que euh, l'assurance a besoin de la blockchain. Et par exemple, dans le domaine de l'assurance, ça va particulièrement bien avec la blockchain et surtout avec les smart contracts. Alors, comme on l'avait vu la dernière fois, c'est idéal parce que là, on a deux parties. C'est-à-dire que vous signez un contrat avec l'assurance qui vous dit, « Bon, ben bah, voilà, euh, vous paierez tant et à chaque fois vous aurez un, un objet euh, cassé ou volé, on vous remboursera. » Donc, voilà, vous reconnaissez donc « si » et « y », une causalité. Vous voyez pourquoi le smart contract est pertinent ici. Et donc, dans l'assurance décentralisée, vous prendrez simplement votre téléphone, vous pourrez choisir exactement les objets que vous voulez euh, souscrire. Et quand il y aura un problème avec votre objet, eh bien, il faudra simplement, par exemple, envoyer une photo du dédommagement ou euh, le papier de la police qui dit que vous a bon, volé votre objet. Et là, si le smart contract est activé, vous recevez votre paiement immédiatement. Et, et là, vous pouvez comprendre facilement à quel point l'administration peut être vraiment allégée et puis euh, vous pouvez recevoir vos paiements plus facilement. Ce qui n'est pas du tout le cas euh, aujourd'hui. Vous avez peut-être fait vous-même l'expérience. Moi, je l'ai fait pas mal de fois. J'ai tellement une image de, de la lenteur des assurances que la plupart du temps, je fais même pas l'effort de remplir les papiers, etc. Vous imaginez ça, par exemple, c'est un exemple parfait pour la blockchain. Alors, au-delà de l'assurance, il y a aussi le secteur de l'immobilier. On avait vu avec la start-up Realty à quel point, euh, vu qu'on peut tokeniser les actifs et pas seulement hein, donc euh, l'argent, on peut tokeniser des œuvres d'art ou des biens immobiliers. Vous avez vu à quel point c'est rendu facile. J'ai quand même pu acheter une maison au fin fond des États-Unis, j'ai reçu mon contrat et demain je peux revendre ma parcelle euh, rapidement, comme ça, sur la blockchain. Ça, c'est un exemple et on peut l'adapter à tous les secteurs, même pour l'art. Et pour l'art, c'est encore plus d'intérêt parce que là, on va être des actifs non fongibles c'est-à-dire qu'on pourra tracer encore une fois, hein, comme pour la pharmacie, des, euh, des œuvres d'art qui sont vraiment signées et certifiées. La contrefaçon est morte avec la blockchain. Et voilà, il y a plein d'autres exemples. Euh, en fait, j'ai fait une grande liste, mais euh, je pense que ce sera rébarbatif de le faire comme ça. Je pense que c'est vraiment mieux si je le fais par euh, thématique. Voilà, comme ça la vidéo est courte. Pour une fois, j'ai réussi à faire une vidéo courte, et euh, j'espère quand même que l'idée de la blockchain, elle est quand même passée dans le sens où j'espère que vous voyez bien à quel point c'est pas forcément révolutionnaire ce qui a été vraiment révolutionnaire pour le coup c'est le bitcoin parce que dans le secteur de la finance quand même de pouvoir se passer d'une institution aussi énorme que ça de pouvoir imaginer qu'on peut créer de l'argent, c'est-à-dire l'émission de d'argent concret, faire des paiements jusqu'à l'autre bout du monde facilement, rapidement, que tout soit enregistré sur euh, un grand registre, ça c'était là le mot clairement c'est révolutionnaire. Après pour les autres secteurs, on peut dire, si on est moins enthousiaste, ce que je peux comprendre, ou moins optimiste, que c'est plutôt une réelle amélioration de l'internet euh, qu'on connaît aujourd'hui. Hein, donc euh, c'est pourquoi d'ailleurs on dit euh, l'internet 3.0. Alors aussi il y a aussi autre chose, c'est que bon là on parle plus souvent d'applications Ethereum, parce que Smart Contract, etc. Mais il faut savoir qu'il y a des alternatives vraiment intéressantes parfois qui, se, qui seront même peut-être plus puissantes qu'Ethereum dans quelques années. Alors voilà, tout ça pour vous dire que quand même on rentre de plus en plus dans la blockchain, enfin elle, elle rentre dans nos vies, malgré nous, et que là on est encore au balbutiement. Alors je dirais pas à l'époque du Minitel versus Internet, mais peut-être au début quand il y avait Yahoo, etc. et qu'on pouvait faire quasiment rien sur Internet à part consulter des blogs, ce qui était déjà très bien. Mais euh, voilà, ensuite on a eu des blogs après on a eu les sites internet, et eh bien c'est un peu la même chose qui va se passer avec euh, la blockchain, c'est qu'on a de plus en plus de services, et jusqu'au moment où ça va devenir vraiment mainstream. Donc euh, voilà, je finis là-dessus, je vous retrouve donc pour les thématiques. Alors je me suis dit, pour euh, vous accrocher un peu plus, parce qu'il y a quand même pas mal de, de gars qui regardent cette chaîne-là, il y a plus d'hommes qui regardent cette chaîne que de femmes, Hélas, mais ça encore, j'en ferai un sujet, oui oui, j'ai trop de sujets à faire, c'est clair, et... Euh... Et oui, ce que je voulais dire par rapport à ça, ah oui, je me demande si je ne vais pas commencer par euh, la blockchain dans le foot. Alors, je ne suis pas une footeuse nécessairement, mais la blockchain s'intéresse beaucoup au domaine du foot parce qu'il y a plein de choses à faire. Et surtout, la communauté, elle est plus ou moins euh, prête à passer à l'étape supérieure. Donc, il euh, y a pas mal de choses à dire là-dessus. Et en plus, comme il y a une grosse communauté de footeux ou de fans du foot, ce serait encore plus facile de pousser à l'adoption de masse. Donc voilà pour le sujet, et eh bien voilà, je finis comme ça ma vidéo. Alors si vous êtes resté sur votre fin pour les exemples, c'est, euh, j'ai envie de vous dire, tant mieux, parce que justement, euh, je vous dis que je prépare ça en détail pour d'autres vidéos. Alors sur ce, euh, passez une bonne journée comme d'habitude, et euh, je vous remercie encore une fois, et on se redit bientôt pour d'autres vidéos. Ciao